si tu fais des photos de moi, prête de ne pas les mettre dans Facebook. <rire> Facebook n'est pas ton ami. Facebook est un moteur de surveillance. Et Facebook ramasse plus de données sur les photos. Euh, Facebook cherche les noms des personnages qui apparaissent. Dans le, les photos. Donc, prière de ne pas mettre photo, des photos de moi dans Facebook. Et je te propose de ne pas utiliser Facebook <rires> comme moi je n'utilise jamais. Et si tu fais un enregistrement audio ou vidéo, prière de. Et si tu veux distribuer des copies, prière de les distribuer uniquement dans les formats. Uh, uh, qui promouvent le logiciel libre, c'est-à-dire les formats OGG et le format WebM. Pas, uh, jamais MP3, jamais MPEG, jamais Flash, surtout jamais Flash. <rire> et, près de, de mettre la licence Creative Commons. « no derivatives » sur l'enregistrement, parce qu'il s'agit de mes opinions. Il y a beaucoup de projets qui visent à l'inclusion digitale, numérique, c'est-à-dire à inviter plus de monde à utiliser l'Internet et les ordinateurs. Mais est-ce que ce but est bon ou mauvais est-ce que nous devons chercher l'inclusion numérique ou l'exclusion Est-ce que nous devons chercher à nous exclure de l'Internet Ça dépend. La participation dans une société numérique peut être bonne ou mauvaise selon la justice ou injustice de cette société. Donc, quels sont les, les dangers à la liberté dans une société numérique, quelles sont les questions qui rendent la société numérique juste ou injuste Et qu'est-ce que nous devons faire pour nous assurer que, que ce soit juste Je vais présenter neuf menaces à la liberté dans la société numérique. La première est la surveillance. La technologie numérique est capable d'imposer un système de surveillance qui serait le rêve de Staline, que Staline ne pouvait jamais faire. Mais avec des ordinateurs, on, les ordinateurs peuvent faire des... des Fichier, des fiches sur tout le monde. On peut enregistrer toutes les choses que les gens font. Si nous faisons quelque chose à travers des ordinateurs, les ordinateurs peuvent en garder la mémoire et peuvent transmettre cet enregistrement, ces données, à, un, à une base centralisée de données euh, où euh, les agents de l'État peuvent chercher n'importe quoi. Il est complètement facile. Ils font de la surveillance numérique à travers de nos ordinateurs et de nos produits. Surtout quand, quand les les ordinateurs contiennent des programmes pas libres parce que quand le programme n'est pas libre, l'utilisateur n'a pas, pas le contrôle de ce que ce programme fait. Et les programmes pas libres font souvent de la surveillance de l'utilisateur. Ils envoient des données sur les actions de l'utilisateur à quelques serveurs. Par exemple, Windows contient des fonctionnalités de surveillance. Les produits d'Apple, les iThings, font de la surveillance. On a découvert deux fonctionnalités de surveillance dans les iThings euh, depuis il y a un an. Flash Player a une fonctionnalité de surveillance. Euh, dédié à l'utilisation des sites web pour surveiller les utilisateurs. Et beaucoup de sites web font de la surveillance euh, parce qu'ils euh, gardent beaucoup de données et ils envoient les données à Google. Beaucoup de sites web utilisent Google Analytics pour analyser euh, leurs visiteurs et les visites, pour faire de la statistique, je suppose que c'est utile. Mais, comme ça, Google sait qui visite quelle page. Et Facebook le sait aussi. Parce que beaucoup de pages contiennent des, euh, des boutons « like ». Et si tu vois un bouton « like » de Facebook… Facebook sait que tu as visité ce, cette page parce que le bouton « like » est affiché euh, depuis le site de Facebook. Facebook sait que ton adresse IP a visité cette page même si tu n'as pas de compte de Facebook. Et les téléphones portables D'habitude, transmettent euh, la position géographique de l'utilisateur euh, sur commande euh, à distance. Beaucoup de fonctionnalités de surveillance. Mais les téléphones portables peuvent être euh, convertis à distance en dispositifs d'écoute. Donc, beaucoup de surveillance à travers des produits que les gens utilisent. Mais il y a aussi la surveillance à la distance d'un lieu, d'une position. Par exemple, selon une directive européenne, les fournisseurs d'accès Internet doivent garder toutes les données sur les connexions que l'utilisateur fait prêt à être utilisé pour n'importe quoi et aussi le système de téléphone portable est capable de de localiser le téléphone même sans sa coopération explicite parce que euh, par la comparaison du temps d'arrivée du même signal à plusieurs tours, Uh, et le système peut calculer où se trouve le téléphone. Quand la surveillance se fait à travers du logiciel dans nos produits, nous pouvons l'éviter uh, en utilisant uniquement des logiciels libres. Mais quand la surveillance se fait sans la coopération de nos produits, nous ne, nous ne pouvons rien faire directement. Seulement l'action politique est capable de réduire cette surveillance. Il faut donc voter uniquement les partis et les candidats qui ont uh, promis de, de réduire la surveillance. Parce que la surveillance est très utile pour uh, écraser la démocratie. En Angleterre, ils font la surveillance de tous les voyages en vo voiture. Ils ont mis des caméras euh, sur les rues pour reconnaître les, euh, les matriculés. Comment dit-on? Plus fort, je n'entends rien! Merci. Les plaques de, des voitures... Et donc, ils il voient partout euh, où vont les voitures. C'est un système complet, de, de surveillance complète des mouvements des gens. Et les trains en France euh, exigent un nom. Je ne donne jamais mon vrai nom. Parce que Big Brother n'a pas le droit de le savoir. Et pourquoi est-ce que je le fais? Pourquoi est-ce que je résiste? Pas parce que j'ai des secrets. Normalement, quand je voyage, c'est pour faire une conférence. La conférence est publique. Je dis dans fsf.org où je vais. Mais il faut résister. Il faut résister aujourd'hui. Si tu attends le jour quand tu aies un secret, ce sera trop tard pour commencer. Tu dois résister aujourd'hui. Parce que, autour du monde, les États essaient d'éliminer la vraie démocratie et éliminer la possibilité de se manifester efficacement. En Angleterre, ils ont utilisé déjà leur système de surveillance des voitures pour attaquer une manifestation avant sa commencement. Ils ont arrêté des supposés manifestants euh, dans leur voiture en route à la manifestation. La démocratie est incompatible avec de surveillance. Une autre menace est la censure. Il y a 15 ans, nous pensions que l'Internet était résistant de soi à la censure. Mais maintenant, nous savons que la censure est possible. Il faut, il faut assez d'efforts, mais il est possible. Beaucoup de pays ont commencé à imposer la censure sur, sur l'Internet, et pas seulement les pays, les États que nous considérons oh, évidemment tyranniques, comme la Chine et l'Iran, mais aussi des pays supposés libres comme euh, comme euh, par exemple euh, danemark euh, l'italie l'espagne la france et évidemment la censure est possible plus ou moins en Danemark, ils ont imposé des blo un blocage d'une grande liste de pages, une liste secrète. Euh, les Danois ne devaient pas savoir euh, jusqu'à quel point ils étaient censurés. Mais quelqu'un trouvait une copie et la passait à Wikileaks. Euh, puis L'État danois a ajouté cette page de Wikileaks à la liste. Tout le monde pouvait savoir euh, quelle page les Danois ne pouvaient pas voir, sauf les Danois. Il y a un an plus ou moins, la Turquie a annoncé que les Turcs. Euh, devrait choisir entre la censure et plus de censure. Chaque utilisateur aurait quatre choix de combien de censure. Mais la vraie, le vrai Internet libre n'était pas un choix. Et nous avons lu que Twitter et Google se préparent pour faire la censure pays par pays. Et c'est intéressant parce que ça élimine euh, la résistance. Si une entreprise globale doit choisir entre supprimer quelque chose ou la maintenir, le, le supprimer, la supprimer est, est un acte évident. Donc, l'entreprise peut hésiter de le supprimer parce que si, le, si elle le, le supprime, elle, ça, ça se ver, euh, verra et beaucoup, il y aura beaucoup de critiques. Mais si l'entreprise... Et les gens dans d'autres pays qui ne peuvent plus le voir euh, se plaindraient. Mais si l'entreprise peut imposer la censure pays à pays, euh, elle peut, sans, en lieu de le supprimer, le bloquer dans un pays et les utilisateurs dans les autres pays ne se plaindraient pas. Et comme ça, la censure est facile. La censure ne coûte pas beaucoup. Et donc, c'est le chemin à censurer beaucoup. Et même les États-Unis a considéré la censure de l'Internet. Il y a un, un mois, nous avons bloqué cet effort. C'était euh, le projet de loi SOPA qui envisageait faciliter la, la censure d'un site web de tous les sites à cause d'une accusation de, de violation du droit d'auteur. Et donc, les... les fausses accusations qui s'utilisent assez souvent pour euh, censurer quelque chose seraient, auraient été beaucoup plus, plus, uh, plus fortes. Uh, parce qu'une accusation sur quelque chose dans le site aurait suffi pour, uh, fer, uh, pour uh, fermer le site. C'est euh, très bon que, que nous ayons réussi à, à bloquer ce projet de loi. Une autre menace est l'utilisation des formes et des données Uh, conçu pour restreindre l'utilisateur. Beaucoup d'applications écrivent les données dans un format secret, conçu pour restreindre l'utilisateur. Par exemple, je crois que AutoCAD et Quicken écrivent les données dans des formats secrets pour que l'utilisateur ne puisse pas les lire dans un autre programme. C'est-à-dire pour euh, imposer des obstacles à l'utilisateur même. Et beaucoup d'œuvres publiées sont distribuées sur Internet dans des formats secrets, aussi pour restreindre l'utilisateur. Par exemple, euh, il y a de la musique. Euh, Spotify transmet la musique dans un format secret. Et par conséquent, Spotify exige l'utilisation d'un programme pas libre. Il faut ne pas utiliser Spotify. C'est injuste. Ça attaque la liberté de l'utilisateur. Euh, Spotify dit que son service est gratuit, mais seulement en argent, le prix, c'est la liberté. Et beaucoup de vidéos et même des livres sont distribués dans des formats secrets qui s'appellent les menottes numériques. Ce sont des, des fonctionnalités. Euh, implémenté délibérément pour restreindre l'utilisateur. Il s'appelle aussi DRM, Digital Restrictions Management. Il y a aussi les formats brevetés. Et, par exemple, MP3, et breveté. Et il y a des programmes libres capables de lire et même produire le format MP3, parce que ce format n'est pas secret. Mais oh, beaucoup de distributeurs n'osent pas distribuer ces programmes libres, parce qu'ils ont peur d'avoir euh, un procès. Donc, euh, beaucoup d'utilisateurs installent le système libre GNU et Linux et le système vient sans le logiciel pour ces formats. Donc, euh, l'utilisation de ces formats impose des problèmes à la société. Il faut ne pas transmettre en ces formats. C'est pour ça que j'exige... Je cette condition pour les enregistrements de mes conférences parce que c'est mon c'est mon opportunité pour changer quelque chose et je veux utiliser cette opportunité mais un jour tu auras une opportunité tu dois l'utiliser aussi le la prochaine menace c'est le logiciel privateur, c'est-à-dire pas libre. Le logiciel dont l'utilisateur n'a pas le contrôle. Avec le logiciel, il y a deux possibilités. Ou les utilisateurs ont le contrôle du programme ou le programme a le contrôle des utilisateurs. Si les utilisateurs pour avoir le contrôle du programme, les utilisateurs ont besoin de plusieurs libertés. Ces quatre libertés essentielles font la définition, le critère pour le logiciel libre. Mais si les utilisateurs n'ont pas les quatre libertés essentielles, ils n'ont pas vraiment le contrôle de ce programme et c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs. Mais il y a quelqu'un qui a le contrôle du programme et à travers de ce programme il impose son pouvoir sur les utilisateurs. Donc, euh, un programme privateur est un jour un instrument de pouvoir injuste sur ses utilisateurs. C'est pour c'est pour ça qu'un programme privateur, c'est-à-dire qui prive de la liberté, est injuste et ne doit pas exister. Mais quelles sont les libertés essentielles La liberté 0 est la liberté d'exécuter le programme comme tu veux. La liberté 1 est la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton informatique comme tu veux. La liberté 2 est la liberté d'aider les autres, c'est-à-dire la liberté de distribuer des copies exactes du programme aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est la liberté de contribuer à la communauté, c'est-à-dire communauté, la liberté de distribuer des copies de tes versions modifiées quand tu veux. Pour être adéquate, les quatre libertés doivent s'appliquer à toutes les activités de la vie. Mais, aucune de ces quatre libertés n'est obligatoire. Avec la liberté zéro, tu peux exécuter le programme comme tu veux, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux, si tu es masochiste, exécuter le programme comme tu ne veux pas. Tu peux aussi euh, te passer de l'exécuter. Avec la liberté 1, tu peux étudier et changer le code source, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux recevoir le programme et l'utiliser sans, sans rien regarder. Et avec la liberté 2, tu peux diffuser des copies, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, nous n'exigeons jamais que tu distribues des copies, mais tu peux le faire quand tu veux. Et avec la liberté 3, tu, si tu as fait une version modifiée, tu peux, tu peux en distribuer des copies, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux utiliser euh, dans ta vie privée ta version modifiée sans, distribuer, sans en distribuer des copies. J'ai lancé le mouvement logiciel libre en 1983. J'ai commencé le développement d'un système d'exploitation, le système GNU, qui a, serait complètement du logiciel libre. Et le but était de pouvoir utiliser un ordinateur en liberté. C'était impossible à l'année 83 parce que l'ordinateur ne pouvait pas fonctionner sans système d'exploitation installé. Et tous les systèmes d'exploitation pour les ordinateurs modernes de l'époque étaient déjà privateurs. Donc, la seule manière que je voyais de rendre possible l'utilisation d'un ordinateur en liberté était de développer un nouveau système d'exploitation. Et c'est le projet que j'ai commencé. J'ai décidé aussi de uh, recruter des autres uh, partici pour participer. Et à 1992, uh, nous avions presque tout le système, mais un des composants importants manquait toujours, c'était le noyau. À cette année, M. Torvalds, qui avait un noyau privateur qui s'appelait Linux, a décidé de le libérer. Il l'a publié comme du logiciel libre. Et la combinaison de son noyau Linux et le système presque complet GNU était le système GNU et Linux. Pour la première fois, il était possible d'acheter un PC PC et l'utiliser en liberté. Prière de ne pas appeler le système entier comme Linux. Ce n'est pas juste. Prière de l'appeler GNU et Linux. Donne-nous euh, la reconnaissance égale. De toute manière, Nous voyons que le logiciel privateur contient souvent des fonctionnalités malveillantes. J'ai déjà mentionné deux formes de fonctionnalités malveillantes, les fonctionnalités de surveillance et les menottes numériques. Il y a un tiers aussi, il y a les portes dérobées qui acceptent des commandes depuis des autres pour faire quelque chose à l'utilisateur oh, qu'il n'aimerait pas, peut-être. Mais tous les trois, tout, toutes les fonctionnalités malveillantes sont possibles parce que les utilisateurs n'ont pas le contrôle de ce programme. C'est le développeur du programme privateur qui a le contrôle, tout le contrôle. Et si... Lui, il décide d'introduire de, des fonctionnalités malveillantes. Les utilisateurs ne peuvent pas les couper. Donc, les développeurs sont tentés très fort à le faire et ils le font. C'est comme ça que les fonctionnalités malveillantes sont si communes dans les programmes privateurs, presque tous les utilisateurs de logiciels privateurs utilisent un programme euh, malveillant. Pour le démontrer, voici des, exem des exemples de des programmes privateurs avec des fonctionnalités malveillantes. Il y a Windows, macOS. Les iThing, Flash Player, PlayStation 3, Amazon Swindle, Swindle veut dire euh, escroquerie et euh, presque tous les téléphones portables et voici et, et dans chaque cas, nous connaissons des fonctionnalités malveillantes. Ils ont été démontrés. Et voici, presque tous les utilisateurs de logiciels privateurs utilisent l'un ou l'autre de, de ces programmes. Donc, la présence des fonctionnalités malveillantes dans le, pro, dans le logiciel privateur est le cas normal. Mais je ne dis pas que tous les programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes. Je ne sais pas. Dans le, la plupart des cas, nous ne savons pas. Donc, et, et, et, il est impossible de savoir. La manque de code source nous empêche de savoir. Donc, nous devons considérer chaque programme privateur comme du malware potentiel. Dans plusieurs cas, nous savons que le programme est malware, Windows, Mac OS, etc. Mais dans les autres cas, c'est possiblement du malware, c'est du malware potentiel. Mais chez le logiciel libre, les fonctionnalités malveillantes sont très rares parce que les utilisateurs ont le contrôle du programme et les utilisateurs n'aiment pas les fonctionnalités malveillantes. Et les développeurs reconnaissent qu'à travers un programme libre, ils n'ont pas de pouvoir sur les utilisateurs ils ne peuvent rien imposer. Si les utilisateurs ne l'aiment pas. Donc, pas la même tentation. Une chose importante de plus, tu auras écouté l'expression open source. Pourquoi? À en 1998, des gens dans la communauté de logiciels libres qui n'étaient pas d'accord avec l'éthique, la philosophie éthique du mouvement logiciel libre ou qui ne voulaient pas parler de la liberté ont inventé l'expression open source pour ne pas mentionner les questions éthiques pour pouvoir parler du logiciel libre sans dire libre. Voici le but. Ne pas dire libre. Et présenter la question en termes seulement pratiques. La philosophie open source dit que... Il ne dit pas que le logiciel open source euh, est injuste non il dit que il te conseille de permettre que les utilisateurs de ton programme euh, changent et distribuent des copies pour pouvoir améliorer le code Donc pour eux, il, il ne s'agit que de la qualité du code, mais pour nous, il s'agit de la liberté ou la soumission des questions éthiques. C'est pour ça que je ne dis pas open source. Je ne suis pas d'accord avec eux. Les activités éducatives, y compris toutes les écoles de tous les niveaux, euh, de l'école maternelle à l'université, doivent enseigner uniquement le logiciel libre, uniquement, et pas seulement pour euh, faire des économies. Oui, c'est un bienfait secondaire souvent possible, faire des économies à travers le logiciel libre. Si le ministère d'éducation possède une copie d'un programme libre, il a la liberté, la liberté numéro 2, d'en faire beaucoup de copies et donner une copie à chaque école. Et l'école, par sa liberté numéro 0, peut l'installer dans tous les ordinateurs et l'utiliser. Et étant libres de faire ces choses, ils ne sont pas obligés de payer pour être permis de le faire. Donc, la possibilité de, de faire des économies. Ce qui n'est pas euh, trivial, parce qu'un programme libre n'est pas forcément gratuit. On peut vendre des copies. Euh, la gratuité n'est pas le but et n'est pas obligatoire. Mais, si les utilisateurs veulent éviter des coûts, ils peuvent le faire. Mais c'est un bienfait secondaire et de toute manière, il y a des développeurs de logiciels privateurs qui, qui éliminent la possibilité de faire des économies dans l'école en donnant des copies gratuites de leurs programmes privateurs aux écoles. Et pourquoi Ils veulent utiliser ces écoles comme des instruments pour imposer à la société entière la dépendance à leurs produits. Leurs plans fonctionnent comme si... Il donne les copies gratuites d'un programme privateur à l'école. L'école enseigne son utilisation aux élèves et les élèves euh, deviennent dépendants au programme et puis se graduent dépendants et après leur graduation, le même développeur ne leur offre pas de copies gratuites. Et quelques-uns Travaille dans des entreprises, le développeur n'offre pas aux entreprises des copies gratuites. C'est-à-dire que si l'école euh, suit le désir du développeur et dirige euh, ses étudiants dans le chemin à la dépendance, ils peuvent tirer avec eux le reste de la société. C'est comme donner à l'école des ampoules de drogues addictives pour les injecter aux élèves pour leur rendre dépendants. La première dose est gratuite. L'école rejetterait la drogue et doit rejeter le logiciel privateur pour la même raison, parce que l'école a une mission sociale, c'est-à-dire d'éduquer des bons citoyens pour une société euh, forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Et dans l'informatique, ça veut dire former des bons utilisateurs de logiciels libres. Et les écoles ne doivent jamais enseigner un programme privateur parce qu'il il, il ne faut pas oh, implanter la dépendance. Mais il y a une autre raison plus profonde pour l'éducation des, des meilleurs programmeurs. Il y a quelques-uns qui sont doués dans la programmation. À l'âge de 10 ans ou 3, 13 ans, ils veulent apprendre tout. S'ils utilisent un programme, ils veulent savoir comment fonctionne-t-il. Mais si le programme est privateur, le professeur ne peut répondre que euh, nous ne pouvons pas savoir ses secrets. Et l'éducation ne peut pas commencer. Un programme privateur est l'ennemi de l'esprit de l'éducation et ne doit pas être toléré dans une école. Mais si le programme est libre, le professeur peut expliquer autant euh, qu'il sait, et puis, euh, autant qu'il sait, et puis, euh, donner des copies du code source aux élèves pour le lire, pour comprendre tout. Et ces élèves liront le code source parce qu'ils ont envie de, de comprendre. Ils sont fascinés. Et le professeur peut leur dire « Si tu trouves quelques points dans le code que tu ne peux pas comprendre seul, mon, montre-moi-le. -me montre-moi-le. -me montre Merci. » et nous pouvons le comprendre ensemble et comme ça notre programmeur doué a l'opportunité d'apprendre quelque chose de très important ce code n'est pas clair il faut ne pas l'écrire comme ça parce que pour pour apprendre à écrire bien le code il faut lire beaucoup de code et écrire beaucoup de code Seulement, le logiciel libre offre la possibilité de lire beaucoup de code des grands programmes que nous utilisons. Et puis, il faut écrire beaucoup de code, c'est-à-dire écrire des, du code dans des grands programmes. Mais, au commencement, il faut écrire des petits changements dans des grands programmes pour commencer à comprendre les difficulté des grands programmes qui ne se présentent à euh, euh, point dans les petits programmes. Il faut apprendre en écrivant des petits changements dans des grands programmes et puis tu peux écrire des plus grands changements dans des grands programmes. Et seulement le logiciel libre offre la possibilité de le faire, d'écrire des changements dans des grands programmes qui s'utilisent. Mais il y a une autre raison plus profonde pour l'éducation morale, l'éducation dans la citoyenneté, c'est-à-dire que les écoles doivent enseigner pas seulement des faits et des méthodes, elles doivent enseigner aussi l'esprit de bonne volonté. Et l'habitude d'aider les autres donc chaque classe doit avoir ce règle-ci et les élèves si tu euh, apportes un programme à la classe tu ne peux pas le garder pour toi tu dois le partager avec les autres y compris le code source euh, pour le cas où quelqu'un veut apprendre, parce que ce, cette classe est un lieu pour partager la connaissance. Donc, euh, apporter un programme privateur à la classe n'est pas permis. Mais l'école doit suivre sa propre règle pour donner le bon exemple. Donc, L'école doit apporter uniquement de logiciels libres à la classe et doit, partager, doit le partager avec tout le monde dans la classe. Deux autres menaces se présentent dans l'utilisation de, des services dans l'Internet. Une menace est assez connue, c'est la menace d'abuser les données de Beaucoup de sites web font de la surveillance et ramassent des données personnelles sur les utilisateurs sans le dire. Et les utilisateurs ne savent pas parce qu'ils ne, ne donnent pas explicitement ces données. Le site ramasse les données. Mais maintenant je parle des données que l'utilisateur donne. Parce que pour utiliser, pour utiliser le service, il faut donner des, des données. Et qu'est-ce que le site fera après avec ces données? Il y a quatre mauvaises choses que le serveur, le serveur pourrait faire. Il peut perdre les données. Il peut changer les données. Il peut nier à l'utilisateur la possibilité de voir quelles données il a données et il, il, a, il peut montrer ses données à quelqu'un d'autre. Le danger de perdre des données existe toujours. Il y a toujours un, un risque de perdre des données. Donc, euh, si tu es sage, tu gardes d'autres copies. Ailleurs. Et si tu gardes assez de copies de tes données, euh, un site n'a pas la, poss la possibilité de, de perdre vraiment ses données. Si un site perd sa copie de ses données, tu as d'autres. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Euh, ce que tu dois faire pour te protéger contre les... Contre les, uh, uh, les risques inévitables, te protège aussi contre... Uh, comment dit-on? Contre... Uh, je ne sais pas le dire en français. Uh, intentional deletion of your data. Commence... Est-ce que ça se dit euh, plus fort? Je n'entends pas suppression. Ah merci suppression, c'est ce que je ne savais pas. Merci beaucoup. Et quant à la possibilité de changer tes données sans te dire, euh, si tu as la possibilité de récupérer toutes les données que euh, que tu as. Euh, chargé dans le site dans un format oh, compréhensible tu peux aussi comparaître. tu peux le faire tous les six mois et, et les comparer pour voir si les changements sont les changements que tu as fait exprès et si quelques-uns le font le site n'oserait pas essayer des changements imposés Donc, nous pouvons éliminer la menace de changement euh, caché si nous avons la possibilité de récupérer toutes les données envoyées dans un format compréhensible. Il y a des services qui l'offrent et des services qui ne l'offrent pas. Mais de toute manière, nous savons ce qu'il faut. Mais l'autre risque de montrer tes données à quelqu'un d'autre euh, sans te demander l'autorisation existe toujours pour les données pas publiées. Il y a des services pour publier des choses. Si tu as publié quelqu quelque chose, tout le monde est autorisé à le voir. Donc, euh, le site le montrerait à n'importe qui et c'était le but. Mais si les données ne sont pas publiées, le risque existe. Comment éviter ce risque Si tu transmets uniquement des données cryptées, si le site ne reçoit jamais que des données cryptées, pas de risque mais si tu veux communiquer euh, avec quelqu'un, je te conseille de ne pas le faire à travers d'un site. Parce que ce site est capable de montrer tes données à quelqu'un d'autre, comme un Big Brother, par exemple. Et... Dans, il y a des pays où l'utilisateur a moins de droits légaux sur ses données si les données se trouvent dans le site d'une entreprise que si les données sont gardées, dans, gardées chez l'utilisateur. Tu perds tes droits si tu héberges tes données chez une entreprise. Mais l'autre menace est moins connue. C'est la menace de perdre le contrôle de ton informatique. Mais c'est un cas spécial. Il y a le, dans les sites web du monde, il y a presque tous les sites ne font que publier de, de l'information que tu peux regarder. Bon, ce n'est pas un service, mais une minorité euh, font des services, mais la grande majorité des services sont des services de communication. Mais une petite fraction fait... D le service de faire ta, ton informatique pour toi et ça nous appelons le logiciel comme service ou en anglais software as a service ou SaaS et pour ça nous disons don't SaaS me parce que si tu utilises ces services qui font ton informatique pour toi tu perds le contrôle de, de ton informatique parce que ton informatique se fait dans le serveur et les programmes qui le font, tu ne peux pas voir ni toucher. Donc, tu n'as aucun contrôle sur ton informatique qui se fait dans ce dans serveur. C'est même, la même conséquence que d'avoir utilisé un programme privateur. Tu perds le contrôle à quelqu'un d'autre qui a le contrôle de ton informatique. En vérité, celui qui gère le serveur a le contrôle complet et il peut même changer comment se fait ton informatique à n'importe quel moment. Il y a des programmes privateurs qui contiennent des portes dérobées universelles. Ce veut dire que ces portes dérobées offrent à quelqu'un d'autre le pouvoir de t'imposer des changements de logiciels sans demander ton autorisation. Même dans ta machine à toi. Par exemple, Windows contient un por une porte-dérobée universelle. N'importe quelle fonctionnalité malveillante qui n'est pas présente dans Windows aujourd'hui pourrait être installée à distance demain. Windows est donc malware universel. Il y a d'autres exemples. Par exemple, Uh, Google Chrome contient une telle porte dérobée universelle. Aussi, uh, beaucoup de téléphones portables contiennent des portes dérobées universelles. Mais le logiciel comme service est l'équivalent d'une porte dérobée universelle parce que l'opérateur du serveur peut à n'importe quel moment installer d'autres logiciels et comme ça, changer comment se fait le logiciel de l'utilisateur sans demander euh, son autorisation. Et c'est le même résultat. Et aussi, pour faire ton informatique par le logiciel comme service, tu dois envoyer tous les, do les données pertinentes au serveur et après le serveur garde tes données c'est l'équivalent d'avoir une fonctionnalité de surveillance dans un programme par conséquent le logiciel comme service est l'équivalent d'utiliser un programme privateur avec une fonctionnalité de surveillance et une porte dérobée universelle il faut ne pas l'utiliser. L'exemple le plus clair du logiciel comme service se voit dans les services de traduction. Ce sont les services qui reçoivent un texte et le traduit dans une autre langue et envoie et la traduction. Et comme ça, le service a le contrôle de ton informatique et c'est c'est ton texte. Donc les deux menaces ensemble. Les deux menaces des, des services sont d'abuser les données de l'utilisateur et de prendre le contrôle de son informatique. La prochaine menace est la vote numérique c'est-à-dire voter par ordinateur il ne faut pas parce qu'une fois les ordinateurs soient utilisés dans les élections on peut pour euh, une fois l'utilisateur vote dans un ordinateur il est possible de de faire de la fraude indétectable à travers des ordinateurs même. Il y a toujours quelqu'un qui a le contrôle du logiciel dans les ordinateurs pour voter. Et qui que ce soit a la possibilité de changer les résultats. Il peut décider qui aura gagné et sans manière de vérifier voici le problème quand les gens votent en papier on garde les bulletins de vote on peut les compter de nouveau mais si c'est un ordinateur qui a compté les votes et enfin il n'y a que des numéros que faire? comment savoir si ces totales sont vrais ou faux? on ne peut pas donc il faut examiner le logiciel euh, d'avance mais qui l'examinera? Est-ce que nous pouvons lui faire confiance? Si le logiciel, les élections sont un cas spécial parce que nous n'osons nous pas faire, euh, faire confiance à personne. Et les systèmes électoraux ont été conçus pour ne faire confiance à personne. Chacun qui participe dans le système et euh, vérifié par des autres. Personne n'est dans la position de faire fraude. C'est le but. Et les systèmes, de, euh, les systèmes électoraux qui utilisent le papier peuvent être compris par n'importe qui pas besoin d'être spécialiste pour vérifier que le système fonctionne et pour vérifier que dans ce cas, les autres qui gèrent l'élection ont agi car correctement mais dans l'ordinateur qui peut vérifier et même si quelqu'un a étudié le programme euh, une semaine avant l'élection qui sait si le programme qui tourne dans l'ordinateur pendant l'élection est le même programme qui a été étudié. Il y a déjà des cas où il paraît que le résultat d'une élection a été... Ah, voici. C'est moi qui l'ai perdu. Au moment. Une autre menace est la guerre contre partager. Parce que avec la technologie numérique, partager est facile. Partager et partager est bon. Quand je dis partager, je veux dire faire des copies exactes des œuvres publiées et les distribuer de manière non commercial. Donc partage je crois que les gens méritent la liberté de partager toutes les œuvres publiées, c'est-à-dire de redistribuer des copies exactes aux autres de manière non commerciale. Mais les éditeurs ne veulent pas que les gens pas partagent et mènent une guerre contre partager. Ils imposent toujours des mesures dures et cruelles pour que les gens cessent de partager. Et ils n'ont pas, pas encore gagné leur guerre, mais ils ont fait beaucoup de mal. Par exemple, en France, il y a le DADFSI qui interdit les programmes libres capables de rompre les menottes numériques. Les menottes numériques sont injustes en soi, mais loin de nous aider à résister et éliminer les menottes numériques, l'État français... A, a, a nous a interdit de les rompre et nous a même a même même a, a même nous a interdit de posséder les les outils pour rompre les menottes numériques. Les éditeurs ont essayé aussi euh, la tactique de faire des procès Uh, beaucoup de jeunes pour des centaines de milliers de dollars pour partager et il y a aussi l'adopie qui uh, a été conçue conçu pour uh, punir sur la seule accusation celui qui est accusé de partager, c'est-à-dire d'aider les autres, d'agir bien, euh, peut être euh, puni avec euh, la euh, termination de sa connexion Internet. Mais enfin, ils ont ajouté un petit peu de, de procès dans un tribunal, mais c'est un euh, c'est un drôle de procès parce qu'il y a très peu à considérer. Est-ce qu'il a vraiment été accusé? Bon, en ce cas, euh, il peut être puni. Donc, ils sont disposés à éliminer même les principes de la justice dans leur guerre contre la société mais il ne mérite pas de gagner parce que partager est bon le droit d'auteur comme il existe est injuste dans l'époque de, des réseaux numériques dans l'époque de l'imprimerie pas de problème parce que la seule manière de produire des copies était la production massive. Et le droit d'auteur fonctionnait très, très bonne tr très bien avec la production massive centralisée. Le droit d'auteur, dans l'époque de l'impression, était une, euh, une réglementation industrielle imposée sur les éditeurs. Et il ne restreignait pas les lecteurs. Si tu étais lecteur, tu ne devais pas s'intéresser du droit d'auteur. Qu'est-ce que tu pouvais faire comme lecteur qui était interdit par le droit d'auteur? Rien. Donc, cette loi ne posait pas de problème. Mais aujourd'hui, Pose, elle pose des problèmes parce que aujourd'hui ils essaient de, de l'imposer à tout le monde, aux lecteurs, pas seulement aux auteurs et aux éditeurs. Donc cette loi est devenue injuste. Il faut légaliser la pratique de partager. Et les éditeurs disent que le, le ciel tombera, mais c'est un mensonge évident. Et les éditeurs disent que les auteurs euh, euh, mouriront, mais je ne le crois pas. Parce que le système actuel donne très peu d'argent aux auteurs et aux artistes. Sauf les stars. Et les stars sont riches. Et pas seulement par le droit d'auteur. Les stars ont beaucoup de manières de gagner de l'argent. Donc, euh, même sans sans l'argent que le droit d'auteur leur, euh, leur donne les stars seront riches et les autres ne peuvent pas perdre beaucoup parce qu'ils ne reçoivent pas beaucoup donc la seule légalisation du partage serait une bonne étape mais nous pouvons peut-être désirer nous pouvons peut-être souhaiter euh, appuyer mieux les artistes. Donc, j'ai proposé deux manières de le faire. Une manière est par des paiements volontaires. Si chaque lecteur, chaque, chaque euh, produit pour reproduire une œuvre avait... Un bouton pour envoyer un euro aux artistes. Je crois que beaucoup enverraient un euro à quelqu'un chaque jour parce que cette quantité d'argent pour la majorité je suppose des français ne serait pas trop. Et, mais dans, dans un autre pays, dans chaque pays, la quantité à envoyer peut être ajustée pour maximiser le total envoyé par an. Donc, selon le pays, la quantité doit être plus grand, grande ou plus petite. Et le système ne ferait rien pour forcer de l'envoyer tu feras tu le feras quand tu veux mais quand tu le fais tu te sentiras bien c'est un plaisir d'envoyer quelque part aux artistes donc ce, en lieu du système actuel, qui fonctionne par des menaces et par des, des attaques, mon système fonctionne par le plaisir de participer dans quelque chose. Mais j'ai proposé aussi un autre système. L'idée est d'utiliser euh, de l'argent public à, à repartir entre des artistes entre les artistes mais et ce, cet argent public peut venir d'un impôt spécial peut-être sur les connexions internet ou peut-être du budget général mais ce qui est important ce qui est intéressant et comment le repartir mon idée est de mesurer le succès de chaque artiste par des sondages pas par la surveillance de tout le monde la surveillance n'est pas bon. donc utilisons des sondages pour euh, déterminer la popularité de chaque artiste et puis repartir l'argent en proportion à la po popularité de chaque artiste mais pas en proportion linéaire la proportion linéaire euh, donnerait trop d'argent à chaque star, laissant de l'argent insuffisant pour tout le reste. Parce qu'un star peut facilement avoir mille fois la popularité d'un artiste assez connu, mais pas star. Si A, à mille fois la popularité de B, avec la proportion linéaire, A recevrait mille fois l'argent de B. Et comme ça, la plupart de, de l'argent euh, sera donné aux stars, à quelques peu de stars, laissant très peu pour les autres. Si A reçoit mille fois l'argent de B, pour que B reçoive assez pour vivre. A doit recevoir des, des millions d'euros, ce qui serait le gaspillage de l'argent public. Donc, je propose de repartir l'argent selon la racine cubique de la popularité de chaque artiste. Comme ça, si A a mille fois la popularité de B, A recevra dix fois l'argent de B pas mille fois, seulement dix fois. Et comme ça, bien que chaque star reçoive plus que les pas-stars, la plupart de leur, de, du total sera pour les pas-stars. Et servira le but d'appuyer mieux les artistes qui ont besoin. On peut aussi combiner les deux. Il y a plusieurs manières de le faire, je ne dis pas les détails. Parce que j'ai une menace qui reste. C'est quand tu fais des choses dans l'Internet, tu ne le fais pas par droit. Tu le fais par l'autorisation de quelqu'un d'autre par l'autorisation des entreprises. Si tu veux publier tes opinions hors de l'Internet, tu peux imprimer des papiers avec ton imprimante. Et tu peux te promener dans les rues et donner des, pa des papiers. Tu n'as pas besoin de, euh, de la... Euh, de l'appui d'une entreprise pour, pour le faire. Mais si tu veux le faire dans l'Internet, tu as besoin de l'appui d'un fournisseur de connectivité, euh, d'une un, entreprise de nom de domaine et peut-être d'une un, entreprise euh, d'hébergement de serveur. Et chaque entreprise peut te couper le service quand il veut. Il y a beaucoup de prétextes. S'il n'aime pas ce que tu dis, il peut te couper la liberté de la parole. Et si tu veux recevoir de l'argent pour ta cause, tu peux, peux louer une boutique et les gens peuvent rentrer et te, te donner de l'argent en liquide. Tu n'as pas besoin de l'appui d'une entreprise pour recevoir l'argent qu'ils te donnent. Mais pour recevoir de l'argent par Internet, tu as besoin... Il y, y a assez peu d'entreprises qui peuvent le faire pour toi. Si tu veux, il y a les entreprises... Des cartes de crédit, il y a Paypal et quelque peu d'autres. Et si ces entreprises n'aiment pas ce que tu dis, elles peuvent te couper le service comme elles ont fait à Wikileaks. Wikileaks est le cas qui nous a démontré que les gens qui font des choses dans l'Internet sont toujours à la menace d'être bloqués, même sans procès. Parce que les États-Unis l'ont fait à Wikileaks. Sans procès, le gouvernement des États-Unis a, a fait couper les services à Wikileaks D'abord des, des noms de domaine, puis un serveur hébergé chez Amazon, et puis des services de transmission d'argent. Jamais aucun procès, arbitrairement. Et des États comme les États-Unis et le Royaume-Uni euh, prennent des domaines sans procès. Donc, les gens n'ont pas de droits dans l'Internet. Pour qu'une société numérique remplace la société physique, nous devons avoir les mêmes droits Ils ne peuvent pas te couper ta ligne de téléphone parce qu'ils n'aiment pas ce que tu dis dans le téléphone. Mais ta service internet, en effet, oui. Si tu as loué une boutique, tant que tu paies le louer, tu peux garder la boutique. Mais l'hébergement chez Amazon, non. Nous devons avoir les mêmes droits quand nous faisons les choses dans le monde virtuel. C'est donc euh, la fin, sauf une chose...